Comme vous le savez, nous avons déposé notre troisième budget plus tôt cette semaine. Il s'agit du troisième chapitre de notre plan ambitieux pour aider les familles de la classe moyenne et celles qui travaillent fort pour en faire partie. Dans les dernières années, le coût de la vie n'a cessé d'augmenter, tandis que les salaires sont restés les mêmes. Les gens travaillent plus fort que jamais, mais les fins de mois sont serrées et c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. C'est pourquoi notre gouvernement a choisi de faire passer les gens en premier et d'investir directement dans les familles et dans nos communautés. Depuis le début de notre mandat, l'un de nos grandes priorités est de venir en aide aux Canadiens qui en ont le plus besoin et de faire en sorte que chacun ait une chance réelle et égale de réussir. Nous avons notamment introduit et bonifié l'Allocation canadienne pour enfants qui met plus d'argent dans les poches des familles pour assumer les coûts élevés euh, associés au fait d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on estime que 300 000 enfants ne vivent plus sous le seuil de la pauvreté, ce qui représente une réduction de 40 depuis 2013. Nous avons également fait un pas dans la bonne direction en accordant une baisse d'impôts aux Canadiens de la classe moyenne et en augmentant le supplément de revenus garantis pour les aînés. Ce sont là des mesures qui font une vraie différence dans la vie des familles. Des mesures qui se traduisent par des fournitures scolaires pour les enfants, une retraite bien méritée pour les aînés, et des factures payées pour les parents. Quand les familles ont plus de their dans leurs pockets pour sauver et investir, nous all win. Les gens ont plus de invest pour in investir dans notre économie et contribuer à notre growth. Today, Canada is growing at the fastest rate in the G7 and it's partly because we chose to invest in families with measures like the Canada child benefit and the middle class tax cut our plan is working and we're ready to take it a step further with our latest budget we know that there is still much to work to be done to ensure that all Canadians have a fair and equal shot at success avec le budget 2018 nous avons décidé d'introduire l'allocation canadienne pour les travailleurs ce nouveau crédit d'impôt remboursable remplacera la prestation fiscale pour le revenu du travail, qui fournit une aide supplémentaire aux travailleurs à faible revenu. Nous avons décidé de renommer et de réformer le système de prestations actuel de façon à mieux refléter les besoins des travailleurs qui tentent de se trahir une place sur le marché du travail. En bout de ligne, la nouvelle allocation sera plus accessible, plus simple et plus généreuse qu'avant. En ce moment, nombreux sont les Canadiens qui, en sont, qui sont en principe admissibles à la prestation, mais qui n'en bénéficient pas parce que le processus de demande est long et compliqué. Nombreux sont les Canadiens qui ne reçoivent pas le crédit d'impôt auquel ils ont droit. À partir de 2019, le gouvernement permettra à l'Agence du revenu de déterminer automatiquement si une personne est éligible au programme. Dans le cas échéant, la nouvelle allocation sera directement versée aux Canadiens qui répondent aux critères et ainsi la prestation remplira réellement sa fonction. En améliorant l'accessibilité et la portée du programme, nous estimons que d'ici 2020, la nouvelle allocation aidera 70 000 Canadiens à sortir de la pauvreté. Under the new Canada worker Workers' Benefit, Under the new Canada Workers' Benefit, Which will replace the working income tax benefit, we will increase the maximum benefits and the income level at which the benefit is phased out completely. This will give folks the extra help they need to get back on their feet and continue their hard work. Let me give you an example of what this looks like in practice. In 2019, a low income worker earning $15,000 a year could receive up to $500 more from the Canada workers benefit than they would under the working income tax benefit in 2018 this is more hard earned money that can help put food on the table today or be invested in future opportunities and by allowing the cra to automatically determine whether tax filers are eligible for the benefit we will ensure that more canadians in need receive the tax credit they're entitled to This is especially helpful to people who live far from service locations, live with reduced mobility, or who don't have internet access. Over the next year, the government will also work on improving the delivery of the CWB. Our goal is to provide better support to low-income Canadians throughout the year, rather than through an annual refund after filing their taxes. And of course, we will work with the province of Quebec to ensure that the new CWB is implemented effectively and truly reflects the needs of Quebecers. Nous savons que notre plan pour aider la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie fonctionne et que notre approche est la bonne. Cela dit, nous sommes conscients de tout le travail qui nous attend pour que tous les Canadiens aient une chance réelle et égale de réussir. La pauvreté fait encore partie du quotidien de trop de familles, et nous savons que les femmes, les jeunes et les Autochtones sont surreprésentés parmi ceux qui vivent en situation de pauvreté. La nouvelle allocation canadienne pour les travailleurs permettra à plus de personnes d'obtenir l'aide dont elles ont besoin pour intégrer le marché du travail et y rester. Notre gouvernement est déterminé à mettre sur pied des politiques bien pensées qui aideront les Canadiens aujourd'hui comme demain, à réaliser leur potentiel. Nous sommes fiers de continuer à investir directement dans les Canadiens qui travaillent déjà très fort pour joindre les deux bouts et de les aider à bâtir un avenir meilleur.